Euh, bonjour à tous. Euh, normalement c'était euh, prévu qu'on présente ce, cet exposé à deux. Euh, alors le deuxième auteur dans ce travail-là euh, n'a pas malheureusement pu venir. Euh, donc c'est le représentant de l'entreprise publique de gestion des eaux euh, à Ouagla, donc pour des raisons un peu complexes. Euh, donc... Euh, je vais de, vi de visaille pour voilà dire hein. tout ça bon pour pas dans les détails donc là je vais vous transporter effectivement euh, vers l'autre rive de la Méditerranée non seulement la rive mais un peu plus au sud euh, dans les oasis sahariennes en fait euh, le constat que je voulais euh, vous faire c'est c'est qu'on pense que les oasis sahariennes euh, euh, ce sont des des, des milieux arides qui manquent d'eau, etc. Mais au fait, non, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que les oasis sahariennes souffrent aujourd'hui d'un problème d'excédent de, d'eau. Alors, euh, malheureusement, euh, la plupart de ces oasis sont vraiment devenues engorgées et malades de trop d'eau. Alors, euh, je vais vous exposer les principales causes qui ont amené à ce phénomène. C'est tout d'abord la surexploitation des ressources sur souterraines parce que les eaux qu'on utilise pour la consommation humaine et pour les besoins agricoles sont bien sûr des ressources d'eau souterraine. et en plus de cette surexploitation, il y a un problème donc de gestion, on de ces ressources, c'est-à-dire qu'on on s'est mis à pomper les eaux de manière très, très importante pour satisfaire... Euh, aux besoins qui sont devenus très importants avec l'accroissement démographique et tout ça mais on n'a pas suffisamment réfléchi aux moyens qui permettraient de d'évacuer ces eaux dans les meilleures conditions possibles et le, ce qui empire encore plus la situation c'est que les euh, oasis sahariennes se trouvent la plupart sinon toutes dans des cuvettes euh, euh, sédimentaires, donc le, euh, le relief est très plat euh, il y a la présence de très nombreuses euh, zones humides et salées, donc euh, milieux hydromorphes, et allomorphes, et le tout dans un, un contexte climatique particulièrement difficile. Euh, alors, je, pour vous exposer ce, ce problème-là, euh, j'ai pris euh, l'oasis de Wargla euh, comme exemple, bon, c'est mon oasis. Donc euh, l'oasis de Wargla, vous, vous voyez là sur... Euh, sur l'écran, c'est une oasis qui se trouve environ à 800, quelques 800 km au sud d'Alger. Alors, euh, cadre morphologique, comme je vous le disais, là j'ai pris une excuse de la clarté euh, dans ce schéma. En fait, c'était tout juste pour vous illustrer que cette oasis se trouve dans une cuvette. Vous voyez, vers l'ouest, elle est bordée par un plateau dont la hauteur est environ euh, égale à 200-250 mètres. Et vers l'est, c'est des formations dunaires euh, qui, euh, dans la hauteur, est environ égale à 160 mètres. Donc euh, vraiment dans une cuvette. Euh, profil longitudinal, il euh, y a une pente euh, générale euh, du sud vers le nord d'environ 1 pour mille euh, Pour l'occupation des sols, justement, vous vous disiez que c'était euh, les doigts sahariennes euh, représentées de nombreuses zones humides ce qu'on appelle nous les, les chocs et les sépras c'est ce qui est présenté au fait en couleur euh, saumon en fait, ce sont ces zones -là. là ce sont ces zones là, en fait elles occupent de grandes étendues de surface. Alors euh, la caractéristique, voilà, c'est un plan rapproché de ce que vous disiez, c'est vraiment en fait la, la carte d'identité euh, des sahariennes, donc euh, en fait c'est le sel et l'eau. En fait si on regarde euh, cet espace-là, euh, en hiver il est euh, immergé, il y a plein d'eau, et euh, en été on se retrouve avec des spectacles un peu presque un peu euh, lumière des paysages comme ça, où quand l'eau... S'évapore, on se retrouve en présence de grandes détendues et de sel. Euh, conditions climatiques, elles sont connues, euh, donc euh, très grande aridité, euh, une amplitude thermique annuelle qui avoisine euh, 40 degrés Celsius, euh, un déficit euh, climatique très très important. Euh, alors, quand on fait la balance entre euh, la moyenne des précipitations annuelles qui est environ 40 mm par an, quand on le compare à l'évaporation euh, qui, euh, qui dépasse euh, 3000 mètres, bon, on voit très bien le gros déficit euh, climatique qui existe dans ces régions. Alors, pour vous donner un, un petit aperçu sur euh, les ressources en eau et comment elles sont utilisées dans, les, dans le Sahara algérien, donc, le Sahara c'est un climat de manière générale parce que c'est une succession de nappes donc, qui vont... Alors, il y a essentiellement la, la fameuse nappe alévienne que la plupart connaissent, euh, qui couvre une superficie de 600 000 km² environ. Euh, C'est au fait un gros réservoir d'eau, mais dont l'utilisation commence à être euh, disons, prise avec précaution, compte tenu de la difficulté de maîtrise de ces débits et puis de la température extrêmement élevée des euh, eaux quand elles arrivent en surface. Donc il difficile d'arriver avec euh, avant d'envisager un système de refroidissement des eaux et puis la tendance à l'entretrage de euh, ces ressources. L'autre voilà. euh, ressource euh, disons plus utilisée euh, qui est euh, en fait c'est un, un ensemble de deux nappes euh, dans la région euh, de Waragla, donc euh, la nappe du l'eau et du sénonien qui couvre euh, une superficie de 350 000 km. En fait, c'est vraiment ces nappes-là qui ont permis de créer les oasis euh, sahariennes, qui ont permis en fait, euh, leur prospérité, euh, leur développement, etc. Alors, la troisième euh, ressource, c'est la nappe réactive, la nappe superficielle. Alors là, dans la qualité des eaux, euh, exclut toute possibilité d'usage euh, en. Consommation humaine ou en irrigation, parce qu'en fait c'est une nappe qui, euh, qui se trouve pratiquement à fleur de sol et qui est alimentée justement par euh, tous les excédents euh, urbains et agricoles qui viennent s'accumuler dans euh, l'espace de euh, euh, la pilote. Alors, euh, de tous ces éléments-là, on constate qu'une euh, oasis comme celle de Waragla, est installée dans une cuvette donc, euh, en milieu désertique et par conséquent elle représente un milieu euh, particulièrement fragile où normalement la gestion des eaux devrait être menée avec beaucoup de soin et de prudence. Mais au contraire justement, c'est qu'on a constaté entre 1880 et 2010 un accroissement très très, très important de l'exploitation des ressources de souterrain, les débits exploités ont été pratiquement multipliés par euh, 7 Alors, euh, cette surexploitation de la ressource, aggravée, surtout comme je vous disais tout à l'heure, par l'absence de dispositifs euh, efficaces de gestion des eaux après utilisation, a mené à un fameux problème dont je vous tout à l'heure, euh, donc la remontée des nappes et à l'insalubrité de, de l'Oasis. Alors, euh, là j'ai pris euh, quelques photos euh, concernant, qui illustrent bien euh, les, les constats, dont, euh, enfin, les éléments dont je vous parlais tout à l'heure dans l'agglomération. C'est des, euh, des situations qu'on qu qu rencontre régulièrement, donc euh, le débordement des eaux euh, usées euh, sur les voies publiques, euh, dans, dans les espaces c'est-à-dire dans la palmerie. Euh, difficulté de drainage et stagnation des eaux euh, par difficulté de drainage. Euh, remontée de la nappe, là en fait, c'est un sol de, de palmeré. donc par difficulté de drainage euh, l'eau, la nappe périétique remonte et avec l'effet euh, d'évaporation ça donne donc des sols euh, qui subissent une stabilisation euh, secondaire. Là en fait c'est... Euh, le site initialement prévu pour euh, le rejet des eaux usées euh, urbaines et, euh, et agricoles qui se trouvent seulement à 5 km de l'agglomération en fait, donc les, les eaux euh, usées dans le schéma d'assainissement euh, qui disait avant, c'est que les eaux usées urbaines et agricoles étaient euh, mélangées et évacuées vers ce site-là qui ne se situe malheureusement qu'à euh, 5 km d'agglomération et euh, constituer un véritable donc, danger pour l'Oasis dans la mesure où les eaux euh, commençaient à envahir l'Oasis et puis provoquer de véritables problèmes d'environnement autour de, de paludisme, de, nuisance, de vaccines, euh, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer comme euh, conséquences négatives. Alors, euh, voilà justement, enfin, on a mis euh, plus de 50 ans donc, à réaliser euh, la qualité du problème. Et l'Office national de, de l'assainissement, qui est en fait l'organisme public de gestion des eaux au euh, niveau de euh, l'Algérie, a pensé à, enfin à la mise en place d'un gros programme donc, de lutte contre la remontée d'un nappe phréatique. Alors, euh, je vous donne les principaux éléments constituants qui. Euh, grande partie, si vous voulez, la consistance de ce projet-là. C'était d'abord, euh, étant donné euh, que les deux types d'eau usées dont vous parlez, c'est-à-dire les eaux usées urbaines et agricoles n'avaient pas les mêmes caractéristiques, d'abord une séparation ces deux types d'eau, euh, le traitement euh, des eaux usées urbaines par un système de, de laguinage et enfin le transfert de manière séparée ces deux excédents vers un exutoire suffisamment éloigné de l'agglomération. Avec, bien sûr, une possibilité, en prévoyant une possibilité de réutilisation des eaux usées urbaines. Alors là, bon je vais assez rapidement sur, euh, sur cet aspect pour parler un peu des partenaires. En fait, c'est euh, bien entendu les partenaires euh, privés qui ont réalisé. Euh, on C'est euh, le cas de. On a compris. Voilà, <rire> Pour l'assainissement des drains, traitement des eaux. Par contre, le drainage agricole, donc tout ce qui est gestion des, des eaux usées agricoles qui parviennent à la palmeraie, ça a été fait, donc euh, réalisation de drains, de drain, tout ça, par un office algérien qui s'appelle l'Office national d'irrigation et de drainage. Alors là, quelques images de euh, la situation qui s'est nettement améliorée après. Donc euh, voilà le. Pour le lien de drain qui, euh, qui paraît bien entretenu par rapport à une situation antérieure où il y avait euh, un problème de d'écoulement. Euh, une station, il y a eu ré réalisation d'une station de pompage des eaux de drainage, c'est-à-dire des eaux de drainage, euh, ont été séparées des eaux usées de par rapport à la situation antérieure et a cheminé vers une station euh, principale de, de drainage. Euh, un petit aperçu sur les travaux euh, d'assainissement euh, au, au niveau urbain, dans la, France, la même chose. Euh, pour les traitements des eaux usées urbaines, donc, comme euh, je viens de vous le dire euh, tantôt, il y a eu la réalisation d'une station de laguinage aéré. C'est énorme comme installation, donc on n'est pas d'autres euh, régional. 80 hectares de plomb d'eau, compartiment de pré-traitement. Et ça nous fait en fait des bassins à peu près euh, cette, euh, cette envergure. Là, ce que vous voyez en vert, c'est des aérateurs de surface. En fait, là c'est des bassins intermédiaires avec les euh, membrane et euh, des styles en dessous <rire> Alors voilà, en fait là c'est la sortie donc de l'ouvrage de traitement, donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les eaux usées urbaines euh, et les eaux usées de drainage sont transférées vers euh, de nouvelles exitoires de manière séparée, c'est-à-dire en fait, ce que l'on voit au milieu où se trouve euh, mon ombre, c'est une cloison, et à gauche, c'est donc les eaux urbaines euh, traitées par l'aluminage, et à droite, donc le, le fil d'eau qui se trouve à droite, c'est euh, les eaux de, de drainage. Alors voilà donc en fait, euh, on a suivi le, le parcours du canal de transfert, toujours la même chose à gauche. Il s'agit de regard de, de visite, hein, parce qu'il y a à peu près, je euh, voulais, 50 mètres, euh, une bouche comme ça, de, de visite euh, sur le canal de transfert des eaux de drainage, de, des eaux urbaines. Là voilà, on voit de plus près. Alors, euh, notre plus grande surprise, en fait, a été, parce que, euh, c'est-à-dire qu'au niveau euh, de l'aménagement, on avait quand même prévu euh, cette possibilité de réutilisation des zones usées puisqu'on sait que, bon, le laguinage, au moins du point de vue théorique, pouvait euh, fournir une qualité d'eau euh, relativement acceptable pour euh, une réutilisation agricole. Mais, mais en fait, il y avait euh, le frein psychologique en même temps, surtout il s'agit des pays musulmans. Euh, L'approche des gens par rapport aux musées est relativement difficile. Donc euh, on pensait faire beaucoup de sensibilisation par rapport à l'usage de cette, euh, cette nouvelle ressource. Mais justement, quelques mois après seulement la mise en place du projet, nous avons remarqué que les gens venaient spontanément euh, chercher ces eaux-là et créer des, euh, des espaces d'irriguer. Ce que vous voyez euh, au fond, en fait, c'est des nouvelles plantations de palmiers qui, euh, qui commencent à fleurir dans le désert. Bon, ça paraît jaune, mais en fait, ce n'est pas du tout jaune. C'est tout simplement des palmes sèches qu'on utilise pour euh, envelopper et protéger le palmier pendant qu'il est jeune. Donc après, ça va pousser et ça, ça va donner donc C'est vraiment l'élément le plus, le plus intéressant euh, dans, dans tout ça, c'est que les gens, euh, de manière vraiment très spontanée, même c'est comme c'est un gros projet qui a été, vous savez, c'est des choses centralisées sont, sont chez nous, euh, donc il euh, n'y a pas eu d'association, d'association civile par rapport à la réalisation du projet, etc., même, même pas l'université, je peux vous dire. Et, euh, et donc les gens, en fait, a priori, pas impliqués, Mais euh, dès lors qu'ils ont vu qu'il euh, y avait une possibilité d'utiliser de, de, de, de, cette eau-là, et encore, je vous dis quand même, euh, pour être tout à fait euh, complet, euh, on n'a pas encore, on n'est pas sûr à 100% de la qualité, du moins microbiologique, de ces eaux-là. Parce que comme vous le savez, c'est surtout... Des contraintes d'ordre microbiologique, donc bactéries, parasites. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de contrôler, euh, contrôler ces eaux-là sur le plan euh, microbiologique, euh, en tout cas. Non, des DCE, tout ça, on sait faire, si on a l'équipement le matériel nécessaire pour ça, mais, euh, mais pour la microbiologie, euh, malheureusement, non. Mais bon, on suppose que. Euh, euh, on espère que ça ne présentera pas trop de problèmes, mais on va travailler en tout cas dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, s'assurer d'abord euh, que les eaux sont de qualité euh, acceptable. Alors, euh, je suis désolé ici pour le, la qualité de l'image, en fait, ça fait très clair, parce que c'est juste l'appareil qu qui a pris un petit coup de soleil. Et vous et, euh, voyez, on a pris des photos à l'intérieur de la flore euh, pour montrer. Euh, donc, le début, la création de ces espaces-là. Euh, et puis, ce qui était aussi euh, génial dans le système, c'est que euh, quand même, bon, vous parlez de, du problème du frein euh, que, concernant la qualité euh, microbiologique des eaux, on a constaté que euh, les exploitants, les futurs, enfin, les, les jeunes exploitants, ont même prévu un système d'irrigation localisé, ce qui euh, veut dire que quand même, ils ont une conscience. Euh, ils ont pris conscience du danger euh, d'utilisation des eaux. C'est-à-dire ils savent très bien que euh, c'est des eaux potentiellement euh, dangereuses, et ils ont prévu des systèmes de dérivation localisée. Euh, en fait, c'est des tuyaux là, que vous voyez, qui prennent. les euh, palmiers. Voilà. voilà. Euh, enfin, l'aboutissement de l'ésotéria enfin, des eaux dont je parlais, qui se trouve à. À 40 km au nord de, de l'Oasis. Alors, ce qui constitue vraiment un, un espace de biodiversité euh, excellent, en fait, voilà. c'est-à-dire euh, qui va faire l'objet certainement de, de beaucoup de recherches sur le plan scientifique, parce que pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire euh, point de vue de la biodiversité. Alors, euh, toutes nos, tous nos efforts vont s'orienter au futur euh, à, au fait, à la partie aval euh, de la station d'épuration. D'abord, essayer de comprendre comment euh, fonctionne le baguinage euh, sous le climat saharien, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, donc compte tenu, des, des caractéristiques, euh, euh, des, spécificités, euh, des spécificités locales, c'est-à-dire euh, salinité, évaporation, tout ça, on n'a pas de recul par rapport à ça. Donc euh, on essaye de de s'associer à des équipes de, de recherche euh, internationales pour euh, essayer de l'optimiser et de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, à toute la partie qui concerne la nouvelle, la création de ces nouveaux espaces irrigués, c'est-à-dire euh, commencer à réfléchir à des plans d'aménagement euh, cohérents, à, à, à, à la manière dont on pourrait euh, organiser euh, ces, ces nouveaux euh, usagers de l'eau être un système d'association, etc. Et puis euh, déterminer un peu euh, un schéma, disons euh, plusieurs scénarios euh, de schéma euh, entre ces usagers et les pouvoirs publics. Parce qu'il y a évidemment le ministère de la Santé qui, qui intervient et le ministère de l'Eau, etc. On est en, en train de réfléchir à ça. Et puis en train de travailler un peu sur ce type du qui paraît euh, et voilà donc.